Là je vais aller sur euh, tier list buddy. Je vais voir si je peux trouver. Ah j'ai pas trouvé tier list buddy. Pour savoir lequel est 3, lequel est 4. Non j'ai pas. Ah elle est les. Ah nice. Elle est les 4, je sais. Yasharage, c'est 4. Et tier lire, je sais pas, mais j'aime pas. On va prendre la floraison. En plus c'est pas mal comme comme pouvoir. Nice. Euh, ouais ouais donc le 3 nous donnera la botanie je vous souhaite un bon combat cha Ok, ok. On up, on vend ça. Cliente, passe. Ça dépend. Il est taverne 2 avec un démon. C'est quoi son démon Il a fait égalité contre, contre un gars. J'aurais à dire. Je up, j'achète les chats. Je remplace ça par les chats. Je reste. Je pense qu'il faut up. Il faut partir sur une classique. Je pense qu'il faut, faut partir sur une classique. Classique ça veut dire euh, là tour d'après on vend, on fait deux achats et ensuite on fait 5 plus 1. Bah vu qu'on aura floraison, ça, bah, vu qu'on a floraison, il faut quand même essayer de faire la home curve et accessoirement. Ouais super, ça que ça avait un truc à deux. Et, euh, et comme ça euh, lui on l'a assez tôt et on l'a dans les hauteurs quoi. Bon ça et ça. Ok. Voilà pour on va booster euh, lui plutôt. Bon, on a une 2-5, une 2-4. Ouais, on va ça teste, ça peut le faire. Merci, Harry la lâche. Harry la hache. Harry la hache. La hache. Du gang des haches. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. C'est gentil. En tout cas, si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez, ou alors si vous êtes généreux, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est gratuit avec Amazon Prime, sinon c'est 4€. mais sachez que votre abonnement sera extrêmement utile à mon activité. Et. Euh... Le gang DH dans Crazy Kung Fu, ouais, je pensais à ça. Euh... C'est plus ce que j'allais dire. Bref, n'hésitez pas, voilà. Soit c'est gratuit avec Amazon Prime, soit c'est 4€, mais je pense que c'est un bon investissement. Si vous l'utilisez sur cette chaîne, vraiment. En tout cas, je suis pas dépensier, donc. Euh... Tout l'argent que j'ai, je peux le réinvestir dans mon activité. Merci Piranha du V2. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. C'est gentil. Je peux presque le faire maintenant en vrai. J'ai une 1-1, une 9-7. C'est juste qu'en termes de curve. Euh ça c'est pas mal hein. Je sais pas. Je vais le faire maintenant. Ça paraît un peu bizarre mais je crois que ça me plaît. Tant pis je me décurve mais on s'en fout. Merci Pizza et Chorizo Merci pour le Prime, merci beaucoup. Tellement oublié ce film. Il faut un fichu pour nous le rappeler, c'est beau ouais mais je me souvenais plus aussi, ça, ça m'est venu comme ça, la hache. Et pour moi c'est le Ouais et ouais, le film est incroyable. Franchement, euh, c'est vrai que c'est un film qui est sous-coté, enfin sous-coté. C'est pas un film culte quoi. Mais en fait quand il réfléchit bien et que tu le regardes et tout... Moi je l'ai vu j'étais petit, était... c'est vrai c'est un vieux film maintenant mais je pense que si tu le re-regardes aujourd'hui tu dis... Bah, en fait c'est un film culte je pense. C'est vraiment un truc incroyable. Merci Bacardi07, merci pour le Prime, c'est gentil. Oh. Meilleur film de mon enfance et il a très bien vieilli, ok. Ouais, ça fait vraiment un bail, je l'ai pas vu. Hein, mais... Comme quoi, je m'en souviens, ça veut dire que c'est vraiment un super film. Hein. Euh, ok. Pas mal ça. Ça et ça. Ou Roll, hein. Bah, ça c'est cool en vrai. On peut quand roll. Hein. Ah non, mais ça, j'aimerais bien le garder. On n'arrivera jamais à le garder ici. Oh, il y a un truc à faire là, les gars. Et ouais, les gars, c'est incroyable. Non, mais il y a un truc, je crois que si je fais ça. Ça. Ça. Franchement, au prochain tour, je clique. C'est un peu hardcore, mais... Je l'aurai vite en vrai. Shaolin, Ah oui il y a Shaolin Soccer. Mais je l'ai pas vu je crois Shaolin Soccer. Ou alors ça m'a pas marqué. Shaolin Soccer ça Non j'avoue que ça m'a pas marqué. J'ai dû le voir hein, je pense. Mais franchement ouais le... Vraiment euh... C'est quoi c'est euh... Crazy Kung Fu. Non pas Crazy Kung Fu. C'est ça hein, le nom du film. Plus. Ouais Crazy Kung Fu. Ouais Crazy Kung Fu franchement c'est un film qui doit... Faut le regarder hein, les petits hein. Les petits loups du chat. Hein. Vous n'allez pas le regretter. Hein. Je me fais martyriser. Le visage, le visage. Non Sérieux. Toute ma vie, toute ma vie. Bon, je peux cliquer quand même. Hein. En fait j'aimerais bien up J'aimerais bien récupérer autre chose que des 4 mais... En fait je me dis Je vends tout hein, J'ai 3 pièces 4, 5, 6, 7, 8 C'est hardcore hein, mais oh, Est-ce qu'on le ferait pas Et là, tu te rends compte à la fin que t'as mal compté. <rire> t'as envie de crever. <rire> non, c'est rien. Ok. Ouais, je crois que c'est le play. Pas le froid, c'est pas mal. Hein. C'est un beau bébé. Hein. Après, Titus, c'est... En vrai, on va prendre plutôt la, la stat. Ah, Magma c'est bien. Bah en vrai le board il est même meilleur, et là à la fin du tour on a deux serviteurs, waouh enfin, Je suis content de ce que j'ai fait là je pense que vous avez une chance de Ah super C'est quoi pour vous le film qui marque votre enfance Genre vraiment vous dites le film que j'ai vu petit, je m'en souviendrai toute ma vie je pourrais pas dire film culte parce que film culte, euh, peut-être votre film culte que vous avez vu, c'était l'année dernière ou il y a deux ans ou il y a trois ans, mais vraiment le film de votre enfance, quoi. Euh, je pense qu'on peut up. celui non plus. Et on va roll, roll pour lui. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on récupère double 5. Est-ce qu'on a envie de geler viskin Je pense pas. On passe comme cela. War Wargame et Top Gun. J'ai jamais vu Top Gun, moi. J'avais envie d'avoir le 2, mais j'avais la flemme de voir le 1 avant. Ah, Constantine, super. Jumanji, c'est top, Jumanji. Les Goonies, évidemment. Sinok M. Choco. Le cinquième élément, Lord of the Ring. Lord of the Ring, c'était en 2000, mec. T'as quel âge T'as 20 ans ou quoi Non, Lord of the Rings, c'est pas la jeunesse. C'est pas un film quand. Enfin, ça dépend quel âge tu as, mais. Ah, Je sais pas. Moi, j'étais ado quand même. Semi ado. Merci Falco pour le soutien. L'Italien avec Cadmerad. Je te banne pas, mais fais gaffe quand même. Pacte des loups, évidemment. Avec Samuel Le Dune. Ah, j'ai pas vu le vieux, le vieux Dune. Il avait l'air un peu moins axe, mais. Star Wars 3. Ok. Retour vers le futur. Pirate des mers. Pirate des mers de Chine avec Jackie Chan. Pirate des mers de Chine avec Jackie Chan. Jamais vu. Pourtant, j'ai vu tellement de trucs de Jackie Chan. Bloodsport <rire> avec Jean-Claude Van ah, c'est pas mal en vrai. Histoire sans fin. C'est cool. Avatar. Bat ok. Condorman. Ok. Les Gremlins, c'est Conan le Barbare. <rire> tu vois, moi, j'aurais pu dire Conan le Barbare, en vrai. Je crois que c'est... Euh... Moi, mon film culte, quand j'étais petit, ça devait être Commando, avec Schwarzenegger. Je l'ai vu au moins 300 fois, parce que je l'avais en VHS. Mais sinon, j'avoue que Conan le Barbare, ça fait partie de... de mes trucs de mon enfance, quoi. Moi, Schwarzy, de toute façon, quand j'étais petit, j'adorais. Hein. Ok. Bon, même maintenant, mais un peu mal vieilli quoi bon c'est pas mal ça en vrai on voit pas l'intérêt de up ça c'est pas mal non on arrive à le booster je pense qu'on va jouer une murloc en vrai Franchement en enfin, je, je, peux, je peux me la croustiller hein. Je pense qu'il y a peut-être moyen Bon mais ça là dessus En fait c'est un peu bizarre ce qu'on fait mais j'ai vraiment envie de partir là dessus et donc j'ai envie de récupérer les, les murlocs comme là j'en ai pas trouvé. Et en même temps je veux garder lui et je pense que le up est un peu risqué j'ai tout pour gagner je vois pas l'intérêt d'aller dans la 6 franchement. C'est juste un play de greedy boy. Terminator c'était cool aussi ouais j'ai moins accroché. Et vraiment ouais euh, commando si vous l'avez jamais vu il est... après c'est très second degré hein. C'est très très très second degré mais la Action Hero aussi incroyable. Ça c'est troisième degré la Station Hero mais... Et Conan le Barma... Oh waouh waouh waouh. Conan le Barbare, Conan le Destructeur. Bon Conan le Destructeur il est moins bien mais... Il est quand même cool en vrai. Willow ouais tellement bien Willow. J'ai pas regardé la série mais le film était bien. Rame c'est sexy. Hein. En même temps on l'a voulu, on est resté dans la taverne. Oh, on fait une game propre. Hein. Ouais Willow c'était un peu le séant des anneaux du pauvre quoi. Même si à l'époque on s'en est contenté mais... Okay. Ah, c'est la boule qu'on veut. Ça va dégager. Euh, c'est moi qui ai invité les gens, mais à part ça, ça va. Je sais pas si ça sert d'aller chercher la taverne 6. Ah j'aurais pu faire ça avant my bad. Voilà ouais, c'est ah, pas mal quand même. J'ai envie de le garder parce qu'il me fait faire des pièces Mais je pense que je vais finir par le virer Mais là pour le moment je pense qu'Elise va partir avant C'est un beau bébé après hein. il est cool C'est hein. toujours bien d'avoir des pièces hein. La question c'est est-ce qu'on up Mais je vois vraiment pas l'intérêt J'aimerais bien trouver un deuxième Magma Lock Là on est pas mal quand même On a vraiment envie de poisonner. Normalement nos créatures vont être grosses mais bon on sait jamais. Non c'est pas choquant. C'est bien ça, c'est bien avec le, lui. Ça fait des pièces avec le Naga. Ça c'est théoriquement, ça fait pas de pièces. Bah si normalement oui. J'ai envie de le virer, mais je pense que j'ai envie d'attendre un tour aussi. Je pense que je vais faire juste ça. Ça. C'est moi qui ai invité les gens, mais c'est pas grave. Euh... Je vais quand même le booster un peu. faire ça et prochain tour je calerai la boule je suis même pas sûr de la caler en vrai la boule franchement c'est beau ça ouais c'est cool va le faire sauter lui. Hein. Ah non, mais non, il n'y a pas de mort. Dommage. On a un vrai avantage avec ce bras doré. The Witcher, moi j'ai bien aimé la, série, la saison 2, la saison 1, pas trop. Moi j'aime bien les monstres dans les films. Dans les films et les séries, j'aime le côté... Euh, euh, ouais, un peu euh, fantastique avec, avec des monstres et tout. Donc la saison 2, j'ai bien aimé The Witcher parce qu'il y a plein de monstres. Et que vu que je connais pas l'univers, bah j'ai été surpris. Mais... Euh, Attendez, ouais, on verse ce petit loulou. Let's go. Ça c'est dangereux, c'est le problème. J'ai pas envie de tripler avec. Okay. De ses recrues. ça peut faire des pièces au pire ça fait des cartes au pire ça fait des, des... des trucs ah. engagez une recrue tant que vous le pouvez ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout C'est con mais chaque stat est bonne à prendre. Euh, je pense que lui on va jamais l'utiliser. On va faire ça, ça, ça. Le petit Leroy. Oula. On va faire ça. J'aime bien, j'aime bien, je garde mon titre parce que je suis bien en PV. Euh, Théotard, bah là, oui Théotard c'est une très bonne carte Mais je pense que là euh, Bran est meilleur que Théotard Pourquoi le bois au dessus des chats Bah les chats ça peut me faire deux pièces à un moment Si je considère que le bois je le jouerai jamais Autant euh, garder les chats Si jamais je triple Magma Lock par exemple Bah j'aurai deux places on board J'aurai trois places en tout on board Donc je pourrais jouer les chats qui me feront des pièces En fait les compos big je vais les battre avec ma stat. Qui va me poser problème c'est les compos poison. Et encore les compos poison... Euh... Peut-être prendre un tunnelier d'ailleurs. Je sais pas. Après toutes nos cartes elles font beaucoup de value quoi. Ah il s'en sort bien hein. On prend que 30. Oh le vire lui hein je, mieux. Ah. je vois ce que vous voulez faire. Le... Ah. Je joue je crois. Le pas, ça m'embête parce que le passe ou pas il joue Uran. J'ai envie de grider la Mounted. Je pense que mon board il est énorme. Je pense que j'ai un board de Pluton. Je crois que je vais grider la Mounted. Enfin, c'est pas gridé à 34 life avec un board comme ça, mais. <rire> c'est vrai que c'est pas gridé en vrai. Ah je pense que c'est ça. Hein. Ouais mais c'est pas une raison d'être à 34 HP en vrai. Parce que si on peut le, la tuer, c'est ça. En fait l'idée c'est quand même de tuer les adversaires. Vous voyez En fait parfois c'est pas si mal de mettre la main titre parce qu'on va forcément... Enfin en tout cas on se dit on a 100% de chance de gagner si on a la place. Et c'est ça aussi l'idée, c'est d'arriver à des spots de... Des spots où on arrive vite vers la finale. Là, plus tôt on arrive en finale, mieux c'est pour nous. Parce qu'on a tellement d'avance que notre avance fait que la finale va se jouer en une fois quoi. Mais bon, je pense vraiment qu'à pense que à part quelqu'un qui jouerait poison en termes de stade pur, je suis pas battable. Ok. Bon. Demi-finale. demi Bon demi travail. Continuez sur votre lancer. Bon, ça en vrai, c'est pas si mal. Hein. Ça va tout manger. Il a tout mangé. A tout mangé Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Je vais le jouer le Leroy. C'est pas spécialement contre lui, mais on sait jamais. Mais en vrai, au prochain tour, il y a moyen que je vende ça. Ou ça. Et je mettrai la mounted. Je crois que lui, je vais le garder. Mais j'ai pas envie d'avoir deux Leroy. Je crois que je veux deux mounted. Je pense que je suis bien comme ça. Ouais, The Mask, c'est pas mal. Désolé, je reviens un peu sur la conversation, mais. The Mask, c'était cool. Comme hein. film, j'avoue que ça, c'est un film. Je euh... l'ai revenus... bien farmé quand j'étais petit. Ouais. Après, il y a Asté... les 12 travaux d'Astérix aussi, mais. En vrai, les 12, les 12 travaux d'Astérix, c'est un... un film qui est bien quand t'es petit. Je crois que c'est 72 hein, ou 76. Hein. C'est un super vieux film. Hein. Mais euh, je crois que c'est. Euh... C'est un film qui, a... qui est bien quand t'es petit, mais. Tu peux vraiment te marrer, des euh, là. Tu prévends, tu peux vraiment te marrer et comprendre le film, enfin, le dessin animé quand t'es adulte. Je l'ai revu, il y a, je le vois à peu près une fois par an. Enfin, mon dessin animé préféré. Et et en vrai, quand tu, quand t'es adulte, c'est incroyable. Les refs, elles sont, elles sont géniales, quoi. Ouais c'est ça, la maison qui rend fou, quand t'es petit tu comprends pas trop, tu, tu te marres parce que les personnages ils font n'importe quoi, mais j'avoue, j'avoue, en vrai c'est trop cool. Euh... Ok, je le dire ça C'est la boule magique. Ah, je vais tout mettre pour le fumer. FUMIER, fumier Attends. Donc ça. Ça. Ça parce que c'est un gros monsieur. Ça en premier parce qu'il a le mérite d'exister. Let's go je vais te laisser un pourboire à pour à Bob, quand même. Faut ça fait cagner. <rire> <rire> Philippe, je vais essayer où tu te caches. Ah, C'est que je te bute, enculé. Salaud <rire> Non en fait je l'ai jamais vu ce film, hein. c'est juste qu'une fois il m'a, je sais pas il faisait ça en stream, ça m'a fait marrer Et, Et il m'a montré juste l'extrait mais le film j'ai jamais vu hein. <rire> mais juste cet extrait il est incroyable Il a un gros bord quand même le garçon Oh la chatte, sérieux Bon on est plus gros que lui mais il est pas mal quand même. Hein GG. Merci, Urich euh, Merci. Sors de ta cachette. Merci pour le soutien, c'est gentil. Merci beaucoup et merci à IcePirate59. Personne n'a jamais vu le film, mais tout le monde a la ref. C'est ça le plus beau. <rire> non, c'est exactement ça. C'est clair. Personne n'a vu le film, mais et tout le monde connaît cette phrase. J'avoue, j'avoue. Merci beaucoup, merci à vous pour votre soutien. Ouais, magnifique, hein. Ah et franchement là le homu il était incroyable. Hein. C'est une game qui est précieuse, je dirais. Très précieuse.